Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la descente alimentaire et de la remontée alimentaire qui sont deux étapes essentielles d'après moi pour effectuer un jeûne correctement et euh, facilement on va dire sans stresser l'organisme euh, puisqu'un jeûne reste quand même un énorme stress pour le corps il est très positif mais ça reste un stress Alors comment s'y préparer correctement euh, tout d'abord, il faut bloquer en fait les dates, la période vraiment euh, pendant laquelle vous allez faire ce jeûne. Donc euh, psychologiquement c'est important de dire voilà dans l'agenda je note, je fais mon jeûne de telle date à telle date et, euh, et du coup ça vous permet un petit peu d'enlever de, certaines festivités qui pourraient euh, nuire à votre motivation du jeûne. Euh, et vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus simple quand vous êtes chez vous, dans votre petit rythme, que euh, sortir, aller au resto, etc. et dire en fait moi je ne mange pas. C'est plus compliqué, en tout cas pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui. En quoi consiste la descente alimentaire Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a euh, des personnes qui vont se dire, ah, ben moi je fais ma descente alimentaire sur trois jours et puis je fais un jeûne de 5 ou 7 jours et puis je remonte en 3 jours. Euh, moi, je suis pas très friante de cette méthode-là. Euh, je, je trouve que c'est un peu trop rapide au niveau de la descente alimentaire et de la remontée. Donc, euh, je prône plutôt euh, la version où vous faites des jours plus ou moins équivalents, voire équivalents, ça c'est l'idéal. Donc, si par exemple, vous faites un jeûne de 10 jours, il faut idéalement faire une descente sur 10 jours et une remontée alimentaire sur 10 jours aussi. Alors, dans mon cas, euh, finalement... Euh, J'ai fait 9 jours de descente alimentaire, 12 jours de jeûne et puis 9 jours de remontée alimentaire. Donc c'est vrai que idéalement j'aurais dû faire 12, 12 et 12, mais euh, voilà j'étais partie à la base pour 10 jours de jeûne donc je m'étais dit 9 jours, 10 jours, 9 jours, c'est tout à fait honnête, ça faisait euh, quand même euh, presque un gros gros mois. Et donc, euh, 30 jours ça aurait été euh, voilà, euh, très très long, plus de 30 jours aussi. Il faut savoir que plus votre descente alimentaire est douce, c'est-à-dire plus elle est longue, et euh, évidemment la remontée doit être équivalente, plus euh, vous aurez des bénéfices euh, par rapport à votre jeûne et par rapport à ce que vous avez fait, très très clairement. Alors, en quoi ça consiste exactement Une descente alimentaire, c'est enlever un aliment euh, ou une catégorie d'aliments chaque jour, donc euh, au départ, on, on part avec tout, donc on, on mange de tout. Et puis, dès qu'on commence la descente alimentaire, donc au jour moins 9, hein, donc euh, avant le, le jeûne proprement dit, donc 9 jours avant, euh, pour ma part, j'ai enlevé les excitants, tous les excitants, c'est-à-dire café, thé, sucre, alcool, sel... Donc, ces catégories-là et tous les produits euh, industriels, raffinés, etc., c'était terminé. Au jour moins 8, j'ai enlevé toutes les protéines animales, donc la viande, le, les poissons, les, les œufs, les produits laitiers. Euh, voilà, donc tout, tout ce qui était animal, protanimal, j'ai enlevé. Alors, je sais que certains vont dire « Oh là là, les muscles, etc. », mais... On a quand même une grosse réserve, donc il ne faut pas s'inquiéter. Euh, la perte musculaire est vraiment pas si importante, pas significative réellement par rapport aux bénéfices que vous avez du jeûne, donc pas de souci. Le jour moins 7, donc le, le troisième jour si vous voulez de descente, j'ai enlevé toutes les graisses et euh, les huiles cuites uniquement, donc je pouvais encore manger des huiles euh, non cuites, voilà, crues. Euh, au jour moins 6, euh, j'ai enlevé toutes les céréales cuites, donc euh, terminé, euh, mon petit quinoa, euh, les, le blé, enfin donc dans les pâtes, euh, euh, tout ce qui est euh, millet, etc. C'était terminé, alors que bon, voilà, c'est vrai que ça cale bien et ça aide. Donc à partir déjà du quatrième jour, ça devient un petit peu plus euh, difficile euh, pour la descente, mais il faut tenir puisqu'on peut encore manger. Au jour moins 5, j'ai enlevé les céréales crues, les fruits cuits, donc par exemple si vous aimez euh, cuire vos petites pommes au four ou des bananes euh, euh, à, la, à la poêle, bah, c'est terminé. Donc il euh, n'y a vraiment plus de cuits. J'ai enlevé tous les oléagineux et les huiles crues. Donc là maintenant on arrive vraiment dans quelque chose de, de, plus, de plus strict, vraiment plus strict. Donc ça devient compliqué, il faut réfléchir à, tiens qu'est-ce que je peux manger Mais c'est encore tout à fait faisable et puis de toute façon vous devez vous dire que c'est pour un but bien spécifique et c'est pas long, donc il faut simplement tenir. Au jour moins 4, donc au finalement au euh, sixième jour donc, de descente alimentaire, euh, j'ai enlevé les légumineuses. Donc, les légumineuses, c'est euh, tout ce qui est euh, lentilles, pois chiches, qui apportent encore euh, des protéines végétales. Et donc, ça a un super euh, apport. Bon, ben voilà, on l'enlève au, au jour moins 6, donc au jour au sixième jour, donc au jour moins 4, pardon. Au jour moins 3, donc le septième jour de descente alimentaire, nous ne sommes plus qu'aux fruits et légumes crus. Ça, c'est très important. Euh, personnellement, il y a plein d'écoles différentes et plein de manières de faire, mais euh, moi, je prône plutôt celle-ci. Pourquoi est-ce qu'à partir du septième jour, donc je vais faire trois jours, les trois derniers jours vont, euh, le septième, le huitième et le neuvième jour seront en total cru euh, simplement parce que il faut savoir qu'il y a un grand intérêt à manger cru. Ça permet de garder 90% de la teneur nutritionnelle des aliments, parce que quand on cuit les aliments au-delà de 45 degrés, on perd 100% des enzymes, 75% des vitamines et 50% des minéraux. Donc euh, de plus, il faut savoir que quand vous mangez cru, nous n'avons pas le phénomène de... L'eucocytose digestive, alors qu'est-ce que la leucocytose digestive C'est en fait euh, simplement de manière très imagée, mais c'est les globules blancs, donc qui sont les, quand même euh, les défenseurs de votre organisme, qui euh, s'attaquent en fait à la nourriture, quand elle est cuite, elle s'attaque à la nourriture parce qu'elle ne la reconnaît pas. C'est pas quelque chose euh, qu'elle reconnaît, quelque chose qui est cuit. Dans la nature, on ne retrouve rien de cuit. Donc tout est cru et donc il y a vraiment, euh, c'est vu comme une intrusion. Euh, par le corps donc l'organisme met en route ses défenses naturelles et donc les euh, les, les globules blancs vont attaquer la nourriture et eh bien là vous n'en avez pas si l'aliment est cru il n'y a pas le corps n'utilise pas son énergie à se défendre il laisse simplement passer les nutriments euh, sont utilisés par le corps et tout se passe bien euh, de plus voilà, le fait de manger cru comme vous conservez les vitamines, euh, les oligoéléments, les minéraux, les enzymes et, et donc vraiment le, tout l'apport nutritionnel, enfin à 90% euh, de, de l'aliment, euh, quelque part, vous stockez bien juste avant votre jeûne, vous êtes en pleine forme, ça vous donne quand même une force vitale plus grande. Enfin moi j'en suis persuadée en tout cas. Alors, je n'ai pas de données scientifiques qui le prouvent, je tiens à le préciser, mais euh, c'est une conviction profonde et je trouve ça assez logique en soi. Euh, maintenant, évidemment, ceux qui ne tolèrent pas le cru, ben, Tant pis, faites-le en cuit, il faut évidemment euh, toujours adapter ça à votre système, à votre métabolisme. Mais moi je digère sans problème le cru, euh, je mange ça depuis des années et j'adore ça. Donc euh, voilà, ça ne me posait pas de problème de tout manger cru. La seule chose c'est qu'on a un peu cette sensation de froid, où euh, voilà, euh, ici le jeûne n'est pas fait en été. Donc euh, c'était un peu parfois dur, j'avais envie de quelque chose de chaud et je ne l'avais pas. Mais euh, de nouveau ça ne dure que trois jours, donc c'est pas non plus la mer à boire donc si je récapitule effectivement au, euh, au septième jour vous êtes sur des fruits et des légumes crus idem pour le 8e jour de descente alimentaire vous mangez toujours des fruits et des légumes crus le plus varié possible pour avoir plein d'apports euh, différents et puis la variété c'est plus gai et finalement le dernier jour donc le 9e jour de descente vous êtes juste avec des légumes crus avec des jus euh, faits à l'extracteur de, de jus, ou bien euh, certains, certaines écoles rajoutent un bouillon, donc un bouillon de légumes, euh, ça peut aider aussi. Euh, tout dépend un peu votre sensibilité. Euh, moi je suis restée sur du cru euh, et quelques légumes, et voilà. Donc là, effectivement, on note les fruits mais c'est le plus facile, je trouve, personnellement, pour rentrer dans un jeûne. Et puis, à la fin de votre neuvième jour de descente alimentaire, le soir, vous prenez votre petite purge. Donc, vous prenez de quoi faire votre purge, c'est-à-dire du chlorure de magnésium. Et puis, vous allez vous coucher, et puis ça fait son effet. Et vous purgez, je vous rappelle que l'intérêt de purger, ça aussi pour moi, de nouveau, mais il y a plein d'écoles différentes, mais je trouve ça essentiel de faire une purge, Simplement parce que les, les matières fécales qui restent dans votre colon qui sont stockées dans le côlon, vont vous donner faim. Et donc, en éliminant ça, vous rentrez plus facilement dans le jeûne. Alors, évidemment, donc la question qui va sans doute apparaître, c'est... Oui, ben d'accord, mais est-ce qu'on peut manger à sa faim pendant la descente alimentaire Alors, normalement, on est censé diminuer les quantités, puisqu'on va vers le jeûne. Euh, je vais vous dire qu'automatiquement vous allez quand même un petit peu diminuer euh, les quantités. Il faut savoir que moi j'ai une très très bonne fourchette, je suis une grosse gourmande, et, euh, et, et voilà donc c'est vrai qu'au début j'ai pas vraiment diminué mes quantités, et puis à la fin j'ai fait un petit effort, j'ai pris sur moi pour me dire bon ben voilà je vais rentrer dans le jeûne, je vais quand même un petit peu diminuer mes apports, puisque l'idée c'est euh, d'arriver à ne plus rien manger. Le fait d'enlever des catégories d'aliments, vous allez déjà euh, faire une mini-détox. Vous êtes déjà dans la détox en faisant une descente alimentaire, donc ça c'est déjà bien. Je tiens à dire aussi que si par exemple le jeûne vous fait peur, ce que je vous conseillerais de faire en premier lieu avant de faire un jeûne, c'est simplement de faire le procédé descente alimentaire, une petite purge ou voire même pas la purge si ça, si ça vous fait peur. Donc vous faites une descente alimentaire et une remontée. Donc en sens inverse, la remontée. Donc ben, quand j'ai repris l'alimentation, donc que j'ai cassé mon jeûne, j'ai remangé d'abord que des légumes le premier jour. Et puis légumes, légumes et fruits pendant deux jours. Et puis j'ai réintroduit les légumineuses. Et puis les oléagineux, ça, ça m'a fait un bien fou parce que j'adore ça. Les céréales crues et des fruits cuits, et puis le lendemain, des céréales cuites, et ça c'était la fête, parce que voilà, là on sent vraiment la satiété qui revient, parce qu'on se dit, ah ça y est, on est dans des céréales cuites, donc je refaisais mon petit quinoa, mon petit millet, euh, voilà, donc c est, c est, pour moi c'était quelque chose du riz, etc., j'aime beaucoup, et donc bah, voilà, c'était beaucoup plus facile, à partir de ce jour-là, pour moi c'était vraiment simple, puis j'ai réintroduit les graisses et les huiles cuites, les protéines animales au huitième jour et le neuvième jour, j'ai tout réintroduit, donc les excitants, donc thé, euh, café, sucre, alcool et sel. Euh, bah oui, c'était le jour de l'anniversaire de ma fille et donc il y avait son gâteau d'anniversaire. Donc là, boum, j'étais dans le sucre, ce qui n'est pas idéal. Si vous arrivez à euh, vous passer du sucre le plus longtemps possible et de l'alcool, etc., de tous les excitants, c'est beaucoup mieux évidemment, mais bon, dans mon cas, c'était pas possible au niveau de l'agenda. Mais au moins, j'ai respecté ma remontée alimentaire sur 9 jours. Donc voilà, c'était ce que je voulais faire. Un dernier petit conseil pour la route. Pour moi, c'est fondamental de faire la descente et la remontée alimentaire, tout simplement parce que ça vous permet déjà de détoxiquer avant même d'être dans le jeûne et de se mettre vraiment bien dans le jeûne en enlevant des catégories d'aliments. Ça fait déjà un bien fou, rien que ça, sans le jeûne. Et euh, de plus, euh, ça permet aussi de potentialiser les effets du jeûne beaucoup plus longtemps, donc quelque part la remontée alimentaire, surtout la remontée alimentaire, je vais vous dire que euh, finalement c'est super important parce que c'est cette partie-là euh, en réintroduisant progressivement les aliments et le plus tard possible tout ce qui est produits industriels, raffinés, sucres, etc. Euh, si vous réintroduisez ça le plus tard possible, eh bien vous allez vraiment potentialiser cet effet du jeûne et continuer à perdre aussi euh, et à détoxiner, donc vous perdez du poids et vous détoxinez et détoxiquez euh, votre corps malgré que vous n'êtes plus en jeûne euh, total donc voilà ça c'est mon petit conseil et euh, faites attention de ne pas euh, vous ruer sur la nourriture quand euh, vous terminez votre jeûne parce que c'est vrai qu'on euh, tant qu'on est en jeûne on n'a pas cette sensation de faim enfin en tout cas à la fin moi je, ça, ça allait sans problème mais quand j'ai réintroduit les aliments ça a été plus difficile parce qu'il y a vraiment une maîtrise de soi à dire bon je ne mange pas au delà de ce dont j'ai besoin et, et, et puis voilà, dès que vous pouvez réintroduire certaines choses que vous aimez bien, ben, c'est un peu difficile de s'en priver ou de se dire je prends une petite partie. Donc il faut vraiment prendre sur soi et se dire allez, je continue vraiment à détoxiner et à détoxiquer. Et puis ça, euh, ça empêche de faire l'effet yo-yo où vous perdez énormément de poids. Euh, pour ma part, j'ai perdu 8 kilos en 12 jours, donc c'est quand même beaucoup. Et ça évite de faire le yo-yo et de les reprendre directement. Ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas du tout le but non plus. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça, donc il faut y aller progressivement. Et ça permet aussi de euh, changer vos habitudes alimentaires. Donc en faisant cette remontée alimentaire progressivement, vous allez peut-être euh, pouvoir ad adopter euh, de nouvelles... Euh, euh, manière de manger et de nouvelles habitudes alimentaires. Donc je vous conseille euh, vivement d'y aller mollo-mollo et de bien suivre cette démarche-là. J'en ai terminé avec mes petits conseils et avec cette vidéo sur la descente et la remontée alimentaire. J'espère qu'elle vous sera utile et euh, je vous dis à très bientôt